Bonjour, moi c'est Jonathan, je viens de Charleroi, j'adore la musique, le théâtre, les jeux vidéo, les pâtisseries et aujourd'hui j'ai super hâte de commencer à tester les produits pour Testachat.